Salut tout le monde, c'est Nakidou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Yu-Gi-Oh Ça me fait vraiment plaisir d'essayer de vous proposer plus de contenu en rapport avec ce jeu de cartes qui me qui me transcende, qui me plaît énormément. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé lors de ce week-end du 16 au 17 juillet. C'était à Créteil, à la maison du handball. Je veux bien sûr parler du Wanted. Du... Wanted. Du coup, le Wanted, bah c'est quoi c'est un énorme tournoi où on peut retrouver du Smash Bros Ultimate, du DBZ, mais également, depuis euh, quelques mois, du Yu-Gi-Oh Et le principe est simple, on a des joueurs qui sont euh, Wanted, recherchés, et euh, si on arrive à les battre, on reçoit plus ou moins euh, de joueurs derrière. Il faut savoir que le Wanted est organisé par NTK, et pour ce qui est de Yu-Gi-Oh qui est arrivé un peu plus tard que Smash Bros et DBZ, euh, on a Volt qui est en partenariat avec euh, NTK pour organiser euh, tout ça. Quoi. Donc euh, c'est très très cool, en tout cas ça fait plaisir, on espère avoir de plus en plus d'événements euh, comme ça euh, Yu-Gi-Oh quoi, parce que ça fait dépasser du monde du coup, ça fait rencontrer des gens, euh, on discute, on échange, autour enfin euh, bref, la passion, la passion pour vous expliquer rapidement ce qui s'est passé du côté Yu-Gi-Oh! pour nous, euh, on a commencé le samedi où il s'est passé 6 rounds, le dimanche on en a eu 2, euh, l'après-midi il y a eu le top 16, puis le top 8, et ensuite euh, la finale. La finale elle s'est vraiment... <rire> elle était vraiment très très cool, il euh, y a eu beaucoup de rebondissements, c'était vraiment... Enfin, il y, y, y a eu du suspense un peu, on était sur... il euh, y avait du 1 partout. L'un des deux joueurs joue une entrap que tout le monde critique dans le format parce qu'elle ne touche qu'un seul type de deck et en l'occurrence elle touche le deck contre lequel il a joué. Il jouait contre un deck sur Htsoul. bon ça s'espoirait un peu. Mais entre autres euh, sur la fin euh, c'est ce qui a été euh, la clé de la game quoi. Enfin la clé de la game, c'est ce qui fait que euh, la game s'est finie euh, là dessus quoi. Je joue ça, je balance ça, ok, un tour, fini, et il y a eu des explosions de transition, c'est ouais, bref. C'était très très cool, très très agréable à regarder, donc euh, voilà, bravo à lui et... Et vive <rire> De mon côté, j'ai joué Dinomorphia, un deck qui me plaît particulièrement. J'aurais pu jouer peintre météorologique, mais comment vous dire que euh, le dernier peintre météorologique qui a fait un petit top 8, il me semble, et euh, je crois que c'est aux Etats-Unis, euh, il joue Mystic Mine euh, x3 dans le deck. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de jouer ça euh, dans mon deck de cœur je ne sais pas, <rire> j'ai déjà fait des bails sombres avec Mystic Mind dans, dans le deck, mais je me suis dit que pour un, pour, pour là et tout, euh, enfin bref, et puis je les avais pas, et euh, je m'étais dit que j'avais envie de tenter ma chance avec euh, Dinomorphia qui me plaît euh, beaucoup euh, actuellement. Donc voilà, donc j'ai 4 victoires, 4 défaites. Il y a un autre joueur, euh, au moins un, qui jouait le deck, et je crois qu'il a fait un meilleur résultat que moi. Euh, donc euh, voilà, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à, à me DM sur Twitter euh, pour m'envoyer ta decklist. Ce sera avec plaisir, en tout cas, de, de pouvoir discuter du deck, que je trouve vraiment très très fun. Moi bon, pour ma part, je pense faire une petite pause sur le deck Dinomorphia. J'aimerais beaucoup reprendre Infernoïde. C'est un deck que j'ai joué aussi pendant très longtemps. Euh, mais il faut des dropletes. <rire> et euh, c'est un peu... Euh... <rire> un peu cher, les droplets c'est un peu cher. Sinon, je pars sur euh, du Exaustor. Dès que le super sort, je vais remanger le deck comme pas possible. Enfin, je vais le deck, je vais rejouer le deck comme pas possible. Et je pense pouvoir faire des trucs assez euh, cool avec. Pas de decklist, je suis désolé, je vous ferai une vidéo à part où je vous ferai un deck profile qui vous expliquera un petit peu euh, pourquoi déjà j'ai choisi de jouer dynamorphia euh, pourquoi j'ai choisi de jouer telle ou telle carte. c'est pas une plus qu'une autre, etc. où je vous parlerai un petit peu des match-up, etc. Mais ce sera dans une autre vidéo qui sortira peut-être dans la semaine ou la semaine suivante, je sais pas, en fonction de, du temps que j'ai. Par contre, chose très très cool que je peux vous partager, c'est les cartes que j'ai réussi à trouver et à échanger lors de ce Wanted. Alors là c'est vraiment le, le collectionneur, le bon qui vous parle. Non franchement, c'est enfin, ce que j'adore beaucoup dans Yu-Gi-Oh! c'est ce moment où on se pose, on monte nos classeurs et on échange des cartes avec les autres et on discute du jeu, de l'état actuel, de ce que l'autre joue, etc. Et, euh, et voilà, on parle même vraiment collection et euh, cartes qui euh, ont de la rareté et tout. Quoi. Et pour le coup, dans ce que j'ai pu trouver, il y a des petites pépites, j'ai vraiment hâte de vous les montrer, quoi. Aïe aïe aïe. Je vous montre ça tout de suite. Bref, on reprend. Donc, voici ma boîte ultra pro. Ma petite boîte... Euh, on ouais, un peu appeler ma petite boîte au trésor que j'ai tout le temps sur moi quand je fais des sorties Yu-Gi-Oh Et dans laquelle je mets justement bien ici. Enfin, pas là, parce que là, c'est staples. Là, c'est... Enfin, des cartes en rab. Et là, c'est ma petite... Euh, mon petit compartiment pour mes trésors. Et c'est là où j'arrive à trouver et où là où je mets les cartes que je récupère. Allez, l'échange. Je... Donc voilà, j'espère pas spoiler, euh, et là vous allez me dire, mais pourquoi t'as du, euh, <rire> du maléfique, c'est doul, vous inquiétez pas, les raretés et les cartes vraiment très cool, elles arrivent au fur et à mesure euh, du paquet, donc euh, donc voilà, donc faut savoir que euh, je récupère des cartes à chaque fois qu'on le peut euh, pour moi-même, mais aussi et surtout pour les potes, parce que moi j'ai l'occasion de pouvoir aller pas mal en DC ou dans des événements, et à trouver les cartes pour les potes pour qu'ils puissent compléter leur deck de manière compétitive ou pas, et ensuite on peut jouer ensemble, etc, et c'est trop cool et euh, moi comme j'ai pas mal de cartes et que j'ai pas mal de cartes de valeur et euh, que je suis en mode bah écoutez euh, tant qu'on peut s'amuser ensemble moi ça me dérange pas etc et vous ne devez rien derrière bref je vais vous présenter tout ça alors du coup on commence par des petites cartes un peu caca mais, euh, mais voilà euh, Dieu est Maléfique euh, les cartes sont en ultra j'ai euh, le, le, le, le le monstre principal euh, Arz, Aziel, Azazel je sais plus son nom euh, monstre de niveau 4, démon. Euh, donc, bref, donc j'ai voulu récupérer parce que j'ai déjà un petit peu de, de cartes et que ça me permet de compléter euh, au fur et à mesure le deck. Euh, création artisan sorcière. sorcière. Euh, désolé, je suis fatigué. Euh, c'est pareil, c'est la carte magie euh, qui fait tourner le deck. Enfin, qui fait tourner le deck, qui est vraiment le, le, le cœur du deck, quoi, disons. Euh, et il y a du support qui arrive bientôt, il y a une fusion me semble-t-il, donc du coup je voulais récupérer pour euh, potentiellement, pourquoi pas, euh, tester le deck. Il y en a Arturia, parce que pareil, on a du support en Arturia qui arrivera bientôt avec le moustique notamment, qui va se spé avec euh, 1 pour 1, et le moustique est vraiment extraordinaire, donc, euh, donc je lui dis autant le récupérer. Titan, parce qu'on se dit que, euh, bah why not, la belle liste, hein, euh, Colossus <rire> revient parmi nous. Bon, Colossus est trop générique, donc il euh, y a peu de chance, mais, mais bon. On continue derrière avec le Crystal Clear Wing Dragon Sacron. Qui est vraiment très très beau. Euh, effet très très cool, hein. c'est un vent en plus, donc j'ai essayé des mixtures euh, <rire> sur les logiciels, les simulateurs. Euh, avec euh, un deck Gusto. Bon voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin bref, le, le monstre reste très puissant tout de même. Donc euh, je me suis dit pourquoi pas le récupérer. Mais il est très dur à invoquer aussi, donc euh. ensuite... Un dragon synchro pendule graph aux yeux impairs. Carte très très belle ma foi qui euh, est très dure à placer parce que en l'occurrence son effet pendule il s'active durant la end phase. Donc bon euh, comme on peut pas faire des enfin, comme on peut pas faire des rituels pendant le tour adverse c'est un peu compliqué. Euh, la carte est très belle en soi et j'étais en mode bah écoutez je la récupère et puis euh, pourquoi pas un jour si elle devient utile mais ça m'étonnerait fortement. C'est juste pour la beauté de la carte. Carte de Piri Race. En secret ce qui est vraiment une carte qui est incroyable parce qu'on va aller tuto n'importe quel monstre avec zéro. Et après on divise par deux ses points de vie. Donc euh, si on se bouffe H on paye pas ses points de vie pour rien, donc ça c'est très très cool. Et euh, ça permet vraiment de tutoriser n'importe quoi. Dans le deck météorologique par exemple elle est jouée, ça me sert de. ça me sert à avoir une neige quoi. Au lieu de jouer, euh, au lieu de jouer 3 neiges, parce qu'on est limité à trois. du coup on en joue virtuellement 5 ou six en fonction de si on joue euh, carte de Pyrece euh, fois 2 ou 3. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, des petites cartes Utopie que j'ai récupérées. Le rayon Utopie euh, Léonine Ultimate. Enfin, Ultimate, Ultime. Et le numéro 99, Dragonia Utopie. Euh, voilà, ça code pas grand chose. C'est juste que les cartes, pareil, sont assez stylées. Et surtout que si on joue Utopie, il faut vraiment les jouer dedans. quoi. Donc, why euh, donc, euh, donc, donc, ouais, not quoi, Au fur et à mesure, si un jour je me dis, bah tiens, je vais jouer Utopie, pour moi, je serai tranquille. Euh, numéro 89. Alors, je suis un en fan fait des numéros de base. Euh, lui, c'est vraiment un monstre. Alors, actuellement. Il est compliqué à jouer, mais il y a tout un archétype, euh, comment dire, qui est <rire> qui est fait pour lui, euh, au terme de couleur, de design, mais surtout en termes d'effet. Euh, je vous laisserai faire vos propres recherches, mais c'est assez monstrueux, quoi, ce qui est capable de faire l'archétype euh, derrière, quoi. C'est vraiment très stupide <rire> et assez flippant. Ensuite... Ah, là, on commence avec des cartes assez sympas. Euh, il est très, très beau. Le Dragon Noir aux yeux rouges corrompus. Alors, il faut savoir que je les trade contre un... Contre plusieurs, contre plusieurs cartes, dont une qui va être montrée plus tard, donc je vais pas spoil. Mais, euh, mais contre un euh, Dragon Rose Noir édition limitée en secret euh, rare. Et euh, un Skill Drain euh, DRC, donc en rare, en français. Euh, comme vous voyez là la carte elle est vraiment pétée ici Ce qui fait que, ce qui est dommage parce que tout le reste est, est vraiment nickel Il hein. euh, bon, y a un petit pète par là mais, mais en soit le, le, le, le dos est, est vraiment très très bien Et, et sur la face c'est très cool aussi C'est juste ça qui fait que vraiment la carte passe en, en, en port limite en pour En, en, en vraiment played. Euh, mon skill drain en, en, en, en l'occurrence Et sur CarMarket vous regarderez Mais les, les skill drains sont en good ex Il y en a un très peu en mint Et donc du coup même en good et le mien aussi, elle avait aussi des petits pets euh, par ici, euh, par ici. Euh, mais du coup même en good la carte coûtait assez cher, elle cotait environ dans les 17 17€ il me semble. Et donc bref, il fallait compléter euh, en termes de, de cotes parce qu'on n'était pas équivalent et donc du coup j'ai décidé de prendre ce petit bonhomme qui est très très beau, très stylé. Donc euh, donc voilà, donc même s'il a un pet, c'est pas grave, en plus euh, corrompus, pareil j'avais envie de me faire le deck. Donc euh, donc bref voilà, ça, ça fait un petit dragon euh, noir, je plus. Euh, Mademoiselle Majesté véritable dracogicienne, parce que moi je le dis en anglais, donc le coup c'est trop draco. Bon euh, là j'ai récupéré, parce qu'en l'occurrence je joue actuellement un cosmo, en fun, et il euh, y a des mélanges cosmo trou trop draco qui peuvent se jouer, donc j'étais en mode pourquoi pas la prendre. Après ça va être très difficile de jouer dans le deck, parce que bon, pour l'invoquer il faut sacrifier une magie continue, donc euh, c'est donc un peu caca, mais j'étais en mode, euh, bah écoutez, je la trouve, je, je, je peux la euh, Ensuite... Du Dritron. Et alors, euh, je vous calme tout de suite. Euh, je souhaite jouer Dritron pur. et pas Dritron avec euh, tout euh, l'engine qui peut négate ou quoi derrière, euh, elf. Euh, un Dritron pur. Donc du coup, j'ai essayé de les récupérer en rareté supérieure. Donc là, on a un... Euh... C'est un quoi, celui-là C'est un... Al... un Altaïs en super. Un Rastaban en super aussi. Et euh, deux états en, en prismatique. Hop, ensuite, et je suis un peu dégoûté parce que je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte que, euh, que en rentrant à la maison, euh, de l'irilusque une bergonnette, qui est très cool, il m'en manque encore plus qu'une, du coup c'est la deuxième que je récupère. Parce que oui j'ai envie de faire un. Enfin j'avais envie de faire, maintenant c'est un peu compliqué, mais avec Curibo Lirilusque. <rire> parce que c'est tous des niveaux 1. Et parce que en l'occurrence, euh, Bon alors si Morgue et Ban, donc du coup c'est assez compliqué, mais ça pouvait faire des boards assez sympas. Euh, et du coup là, ensemble bleu, mais qui est en anglais. Et je pensais qu'elle était française, et c'est pour ça que ça m'embête un petit peu, mais bon, tant pis. C'est la vie. Ensuite, une rechercheuse d'un euh, Il m'en manquait plus qu'une pour compléter le playset. Enfin, elle est vraiment insane, hein. c'est pour tous les rochers, c'est un stonizer en plus. Mais on révèle 5 au-dessus du deck, Si y, un... y a un rocher, on va le spé. Donc, ça c'est assez bonus, quoi un Griffrayer qui va être très cool avec le support qui sort dans POTE. Euh, voilà, j'ai récupéré, lui il permet de draw, il me semble. Euh, et il peut se spé, je crois. Il se spé gratos. Euh... Du Libro et je suis content parce que là, du coup, c'est en anglais et on fait le deck full anglais avec des potes. Euh, donc, je récupère des cartes par-ci, par-là, etc. Et donc, du coup, on arrive à le faire en, en, en full onglet. Celle-là, c'est Alexandre qui l'a topé. Donc, du coup, euh, je, je l'ai mis là, etc. Mais de base, c'est pas moi qui l'ai récupéré. Il m'a filé derrière. Ensuite, un Abramax euh, Chevalier Croisédia. Donc, euh, très cool, très générique. Là, en l'occurrence, il ira dans mon deck euh, Solfacor. Mais c'est une carte qui reste euh, qui reste très très cool. C'est une, une alternative à Scott Bavard quand on n'a pas les moyens. Donc on compare, hein. c'est 4€ euros environ. Access Code euh, en secret, c'est quasiment 90-100 euros. Et euh, la version Gold, c'était environ 50-60 fut un temps. Donc, euh, si vous n'avez pas les moyens, <rire> allez dessus, c'est beaucoup plus simple. Et la carte reste quand même tout de même très efficace. Ensuite, très content de l'avoir trouvé celui-là un Kandrax Christon, machine synchro-synthoniseur. Euh, parce que pareil j'avais envie de me faire un décristron, j'ai déjà quelques monstres normaux. Euh, seule crainte que j'ai, mais on me dit qu'il faut pas trop que j'en ai, euh, c'est que euh, Aki euh, se fasse ban et euh, ça ferait un petit peu le même syndrome que j'ai pu avoir pour euh, Predaplante, c'est-à-dire que Bah Anaconda a été ban, et euh, bah, c'était une superbe carte, hein, mais beaucoup trop forte, et qui permettait à tous les decks de pouvoir sortir des fusions euh, <rire> de l'enfer n'importe comment. Ça devenait vraiment n'importe quoi, très très bête. Et euh, donc bon, tant mieux qu'il soit ban, hein, et, et qu'il reste là où il est, mais du coup j'étais en mode, oh, trop dommage pour le deck. Euh, pour l'archétype euh, Predaplante. Donc bon, donc j'ai un peu peur pour la pour euh, Akifibrax, mais on m'a dit qu'entre autres, il serait pas ban, enfin. Ce sont des dires, hein, chacun a sa propre opinion sur la banniste. Ensuite, carte que j'étais très content de trouver, vraiment, de ouf. C'est le Draquirm, roi suprême du dragon. faut savoir que j'en ai, ai trois, j'en ai deux en français et un en anglais. Et quand je suis tombé sur lui, j'étais en mode ah, that my boy Genre euh, vraiment, euh, ça me permet de, de pouvoir compléter le playset du coup et d'avoir tout enfoncé. en français. En plus, il est en première édition, les met aussi le son. Donc euh, c'est donc génial. Je le joue actuellement dans euh, Solfacor. Euh, mais ce sera très bien pour tous les decks euh, pendules, ou même quand, quand le seigneur, quand le god, Zark, reviendra. <rire> Ça sera vraiment insane. Euh, un petit jeton slime. Euh, J'aime beaucoup... Euh, bon, J'allais dire l'archétype que je vous m'arrête, mais c'est oui, c'est quasiment ça. Euh, J'aime beaucoup les slimes. Euh, et du coup, euh, ça permet de... On a le réacteur slime, donc il m'en faudrait plusieurs, il m'en faudrait deux au minimum. Réacteur slime, on met les, je, mets, je peux mettre les tokens qui sont vraiment du, de l'archétype comme ça, et les sacrifier derrière pour... Euh, pour donc, euh, donc vraiment très très cool. Ensuite, alors là on passe à la partie pour les potes, les amis. Potes et amis c'est la même chose. Euh, J'ai un ami qui commence le jeu, je lui ai montré plusieurs euh, cartes, euh, plusieurs archétypes différents et il m'a dit ça euh, la grande, ça me botte de ouf. Donc du coup je lui ai trouvé, alors là c'est plus du hub de rareté. Euh, volaille en ultra du coup, je de commune en ultra parce que je t'en veux bon bah, ça vaut pas grand chose et autant lui pimper un petit peu son deck. Et rage du coup qui elle est en normale par contre parce qu'il en avait une et ça se joue à quasiment deux il me semble. Et là il lui manque un rugissement si je dis pas de Zakmutor Trap. Ensuite, une amie qui euh, reprend le jeu. On avait commencé ensemble sur euh, Speed Duel. Et, euh, et là, on... je lui ai fait un deck Harpy pour son anniversaire. Parce que ça fait depuis deux ans qu'elle me tanne à euh, ce que je lui fasse un deck Harpy. Ce qui a été chaussette. Mais il lui manquait un retour d'elle en français du coup. Parce que je lui ai fait le deck full français. Parce que si je commence à lui faire des decks en anglais, franc-anglais, etc. Elle va pas comprendre derrière. Ça va être assez compliqué. Donc je me suis dit vraiment, euh, allons au plus simple, allons au français. Ça sera plus compréhensible. Déjà que c'est une grosse galère. Mais la carte est trop forte, on paye 600, euh, on draw 2, enfin euh, il faut des lui sur le terrain, mais ça reste vraiment euh, trop fort. Ouais. Alors là, un pote pour qui ça va être Noël, parce qu'en l'occurrence, il veut jouer Miroir des Rêves. Du coup, j'ai trouvé quelques petites cartes Miroir des Rêves, donc bon, ça, ça coûte pas grand-chose, mais il m'a dit qu'il voulait commencer le deck en ayant vu cette euh, carte. Donc, euh, donc du coup, voilà, magie continue, magie de terrain, connecteur trap, trap, etc. Enfin, la fusion, donc c'est des petits trucs, c'est pas grand-chose. Ensuite, j'ai trouvé un furet, un furet softeur c'est un ami qui est fan des belettes et quand je l'ai vu, j'étais en mode, bah ça c'est pour c'est pour lui, quoi. Donc voilà, en plus, là, en secret, enfin, les sauveteurs sont trop beaux, mais alors lui, en secret, pff, il, est... il est insane. Après, ça c'est le gros cadeau de Noël à l'avance, euh, il joue euh, Plunder patrols il joue euh, donc Patrouille du, du Pillage et il veut le jouer vraiment au maximum. Et moi, quand les gens veulent jouer leur deck à fond, ça me plaît beaucoup parce que je suis en mode yes. En plus, c'est un deck un peu. Euh... C'est pas un deck méta ou quoi, mais il a de quoi se défendre quand même. Donc, bref, il veut le jouer avec Bref Token. Donc, du coup, on lui trouve Enchantress. Donc, voilà, donc il en a deux. Il a en plus un rite que je lui ai trouvé. Donc, euh... donc il, a bientôt, euh... il est bientôt à la fin quoi. Donc, c'est cool. Alors, ça, c'est mon... <rire> mon petit caprice. C'est parce que je suis fan de l'archétype. Bien sûr, peintre météorologique. Le support qui est sorti, qui est vraiment incroyable. Euh, là, vous ne voyez pas la magie de terrain, mais la magie de terrain est vraiment aussi euh, fantastique. Mais la carte, non seulement, est, est, est belle, comme impossible J'aurais aimé qu'elle soit en secret, mais bon, en ultra, on ne va pas se plaindre. Euh, la carte est fantastique, mais elle fait vraiment beaucoup. Elle fait le café, quoi. Effet rapide, c'est dans les zones pointées. On banne un, une carte de l'adversaire. Enfin, enfin, ça revient à la prochaine stand-by, mais ça reste ouf, quand même. Aussi. Et là, on va sur les cartes qui, qui cotent un peu, qui sont un peu plus.. Euh, un peu plus insane quand même. Elle était dans la liste de mes recherches une terrion Lily Borea. Euh, qui, bon, se joue avec la type euh, Therion, bien sûr, avec Regulus. J'en ai croisé un peu, mais elle était plus à ma portée, du coup, je l'ai récupérée. D'autant plus que ça se combotte avec les plantes, parce qu'on peut bouffer un plante euh, depuis le cimetière, etc., et se l'équiper. Donc, j'étais en mode, bah, why not? Il faudrait essayer de faire des trucs avec potentiellement Rika, ou, ou Aromage, ou d'autres trucs, enfin, bref, Je l'ai récupérée, parce que j'étais en mode, bon, bah, ce sera toujours euh, tradable derrière, euh, donc pas de soucis. Ensuite, des punch. Euh, un ogre dancer et euh, une foxy. Euh, donc voilà, on fait le deck avec des potes, on le fait en anglais. Donc du coup, j'ai continué à trouver des cartes exclusivement en anglais. J'en avais trouvé en français, mais j'étais en mode non, il faut vraiment de l'anglais parce que go faire anglais, anglais, paf, anglais, machin. Et donc du coup, euh, j'ai réussi à, à en récupérer deux une Foxy, il en manque une encore. Ogre dancer, on peut la jouer x2, voire x1, pas forcément x3, mais je suis en mode bon, bah autant avoir. Euh, Autant avoir le tout, et puis regardez-moi la carte, comme, enfin, la l'artwork comment il est beau, quoi. Il y a un côté un peu euh, synthwave, euh, un peu euh, steampunk aussi, enfin steampunk, cyberpunk. Ensuite, de l'exo-sister, euh, Magnifica, euh, qui peut, enfin, euh, qui se joue x2 en général dans le deck, mais là, je, je prends un peu de surplus parce que je suis en mode, bon, bah au moins, je l'ai en x3 en français. Et euh, une Michaelis, qui, pareil, pour moi, ça peut se jouer x2, c'est un peu suicidaire, enfin, pas suicidaire, mais... C'est un peu euh, dangereux parce que si on se foire, bah, du coup ça nous embête. Mais x3, on n'a vraiment pas assez de place dans l'extra deck, donc du coup. Euh... Du coup c'est un peu embêtant je trouve. Mais, euh, mais voilà, mais donc là au moins elle est en français parce que j'en avais une en anglais et je sais que je vais pouvoir la swap et au moins euh, je, je serai tranquille. Une Artemis, Magistus, j'aurais vraiment, enfin je, je voulais vraiment trouver Zoroa. Euh, le monstre euh, le monstre synthoniseur de niveau 4, magicien qui peut rentrer lui aussi dans Exocister, mais je suis en mode bon, bah... je trouve que artemis donc, euh, donc let's go pour, euh, pour artemis pour artemis pour artemis qui peut se jouer d'ailleurs dans euh, là. parce qu'on invoque Alister, on la superpose par dessus on peut faire invocation en utilisant à de de etc alors là on va rentrer dans ce qui m'a fait craquer derrière et pourquoi je veux me refaire le deck aujourd'hui. J'aurai une grosse anecdote à vous raconter plus tard là-dessus. Mais en l'occurrence, j'ai trouvé un dragon photon aux yeux galactiques. CT-08 édition limitée en secret. Et surtout, le plus dur, c'est qu'il est en état X. Et vraiment, en trouver en cet état-là, c'est très dur. A chaque fois, ceux que je trouve, ils sont un peu pétés sur les coins, sur les côtés. Là, il a quasiment, il a, il a pas de pète quasiment pas. Il a, ce qu'il a juste effectivement, c'est que là, on voit que c'est, euh, il y a des petits trucs de blanc, mais sinon, il y a quasiment pas de pète quoi. Il est vraiment, il est assez bien conservé. Le bien c'est que ça coûte pas cher du tout, hein, c'est environ 4 euros en bon état. Mais c'est juste en trouver dans les classeurs en bon état, c'est une grosse galère. Bref, je suis un joueur de, de dragons photons galactique, enfin de, de photons galactique dans l'âme. Mon, mon chat s'appelle Photon. <rire> voilà pour vous dire, j'ai trouvé quand j'étais au lycée, mon, mon chat il était abandonné dans la rue et, euh, et j'avais repris l'anime vraiment de ouf à l'époque et j'avais décidé de l'appeler Photon parce qu'il bougeait dans tous les sens et tout donc, euh, par rapport aux particules de photon. Bref, je, vraiment c'est ça m'a mis très très bien quand je l'ai vu. C'était la boutique qui le vendait, du coup je l'ai acheté à la boutique. Ils avaient aussi un playmat euh, de sneak peek avec euh, l'artwork dra enfin, du dragon Photon du Galactique. Et euh, malheureusement, il était trop cher donc j'avais pas pu le prendre le jour J. Le mec m'a dit Mais si tu veux, je te le réserve, etc. Donc le le, le mais j'étais en mode Bah écoutez, si ça doit partir, ça part. Le lendemain, j'arrive avec la somme euh, qu'il faut et euh, je le vois plus et je le vois sur, euh, <rire> sur une table et je suis en mode Oh Et je regarde le gars, je fais Bah c'est celui que je voulais Et il me regarde, il me fait Ah, je suis désolé et tout. Et je dis Non, mais c'est pas grave, etc. Et il me dit Bah eh ben, c'est que je suis fan de l'archétype, c'est mon archétype de cœur. Je fais Oh purée Moi, c'est pas l'archétype de quand j'étais adolescent Bon, eu... Donc du coup, j'étais content. J'étais en mode Bon bah. C'est pas pour le revendre derrière ou quoi, je sais qu'il va jouer avec et tout, quoi, donc c'est très cool. Et donc, du coup, je me mets en quête de si vous l'avez d'ailleurs. Je suis intéressé pour avoir un playmat du numéro, pas 92, mais du 107, le dragon Taïkion aux yeux galactiques. C'était mon monstre préféré quand. Quand j'étais adolescent, donc du coup je suis très hype. Si vous en avez un, n'hésitez pas à me le dire. Euh, on, on peut trade ou autre, d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, après avoir trouvé cette merveille, je me suis mis en quête de trouver d'autres cartes du Galactique Photon. Et je suis tombé sur quelqu'un qui avait le dragon, enfin, les der derniers des dragons, pardon, lueur au Galactique. Donc, Engine euh, hein, dans le deck, enfin, euh, Engine, un extender qui permet de se spé euh, gratos quand on a un autre monstre du au Galactique sur le terrain. Il est franchement magnifique quand il est détaché. Euh, on peut spé un autre dragon photon jeu galactique du deck, etc. Enfin, c'est incroyable. A côté de ça, trouver pareil une... la lien, le dragon euh, fusola... fusolaire aux yeux galactiques. Permet... Pareil, euh, genre quand on a l'autre sur le board, on peut le spé, etc. Enfin, c'est très cool. Quand c'est sur le terrain, on prend un, zoo... un monstre euh, photon aux yeux galactique. on le récupère en main, si je dis pas de bêtises. Donc on peut récupérer euh, lui-même, comme c'est un monstre galactique, pas forcément le spé en défense. C'est assez incroyable. Euh, un paladinamo que j'ai réussi à trouver. Pareil, c'est une carte de mon enfance. Alors comme vous pouvez le voir, il a des petits pets là sur les coins. Mais c'est surtout que euh, il est pas jouable, malheureusement. Parce que va... c'est pas un effet rapide. Il va demander à annuler, enfin, à passer à zéro un monstre. Et si son attaque passe à zéro, ensuite ses effets sont annulés. Euh, si c'était un quick effect, bien sûr, on le jouerait tous les jours, ce serait vraiment trop cool. Euh, mais c'est pas un quick effect, c'est pas un effet rapide. Euh, il a comme autre effet très cool de, s'il est envoyé au cimetière, au combat ou par effet de carte, enfin s'il est détruit, pardon, on pioche une carte. Donc euh, c'était donc très cool, maintenant c'est vraiment plus d'actualité, c'est pas, euh, pas jouable. Mais bon, avec les potes, qui sait pourquoi pas. Et la dernière Et alors là, franchement, c'est en ça que j'aimerais beaucoup continuer à vous faire ce genre de format-là, à vous montrer un petit peu mes... mes... Mes petites pépites que je trouve. On est à la fin de la journée. Mes potes en ont marre, ils ont envie de rentrer. Ils me font, s'il te plaît, est-ce qu'on peut rentrer Et je suis en mode, oh, un dernier petit trade, s'il vous plaît. J'aimerais juste trade là-bas, je vois des classeurs qui s'ouvrent. C'est plus fort que moi. Et les potes me disent, ok, vas-y. Et heureusement que j'ai forcé parce que je trouve dans un classeur. En plus, le gars me dit, ouais, j'ai pas grand-chose dans mon classeur. J'ouvre et je tombe sur... Un Néo Dragon Photon aux yeux galactiques. En ultimètre. Alors. Quand même. Il n'est pas première édition. On peut le voir là. Il a des petites ratures ici. Là aussi il en a. Il a un petit pet ici. Il en a un petit peu aussi là. Bon. Il n'est pas dans un état nirmite. Il n'est pas non plus dans un état ex. Vraiment en tatillonnant. Parce que c'est et donc euh, En l'occurrence il faut tatillonner pour ça. Il serait peut-être plutôt good. Peut-être good, good, excellent, j'exagère un petit peu. Mais euh, mais j'étais trop content de le trouver. Il faut savoir que moi, en l'occurrence, quand j'étais petit, enfin, euh, petit... quand j'étais adolescent, c'était pas si longtemps que ça, j'avais un Néo Dragon Photons du Galactique en Ghost. Première édition. Que j'avais eu vraiment pour quasiment rien du tout. J'avais dû échanger à l'époque. Euh, euh, un Néo-Dragon Un Néo-Dragon blanc aux yeux bleus En secret rare Tout ça pour dire que euh, je l'ai échangé Bien plus tard quand j'étais devenu jeune, jeune adulte et jeune con <rire> Parce que ça a été la plus grosse Erreur en tant que, que collectionneur Mais aussi en tant que passionné euh, de genre, euh, En tant que genre de Cartugio, quoi euh, J'avais non seulement trade Tout mon deck Photon Mais en plus de ça ma, ma Ghost euh, Qui bah, aujourd'hui ça vaut très cher hein, Bien sûr mais, à l'époque aussi, ça valait très cher. Mais, euh, Mais bon. Mais bon, et je l'ai regretté, je le regrette toujours encore. Donc, euh, c'est pour ça que je pars à cette conquête de vouloir refaire mon deck de l'époque. Alors, j'ai pas euh, trimé pour avoir un dragon-photon, un néo-dragon-photon du Galactique en Ghost, hein, Ça coûte très cher. Bon, alors, sauf si j'arrive vraiment à faire une dinguerie en termes d'échange, hein, Pourquoi pas <rire> mais, mais, euh, mais, voilà. Bref, je suis très très content de l'avoir trouvé. Et ça m'a rappelé de bons vieux souvenirs. C'est incroyable à quel point ça, ça, ça, ça remémore, tout simplement, des, des très souvenirs. Voilà, voili voilou. Eh bien, on est au bout, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'ailleurs un nom à trouver à, à, à ça, en fait, hein, à, à ce format de vidéo, parce que encore une fois, il y a très peu de Français qui le font, de juste montrer euh, les cartes qu'ils arrivent à, à échanger, à toper ou quoi, euh, derrière. Euh, je, je, je suis preneur avec plaisir, donc n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires, à partager la vidéo. Euh, voilà, c'est encore une fois une vidéo très longue, j'en je suis, suis désolé. Mais je pense qu'elle vaut euh, qu'elle vaut le coup euh, pour voir les petites pépites qui ont été sorties. Quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, et je vous fais de gros bisous. C'était Nakidou, tchuss